Je suis venu pour te prier, exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi, oui, pour te prier, pour te prier, exauce-moi. Oh, <laughs> Ceux-là qui t'âtonne effectivement, mais de ceux-là qui ont les yeux ouverts pour pouvoir voir et reconnaître aussi notre jour de visitation et de réaliser également aussi que l'Éternel, notre Dieu, est, est vraiment les dieux vivants. Nous réalisons cela parce qu'effectivement qu il nous a dit, le Seigneur Jésus, il nous a dit que je, voici, je suis avec vous tous les jours et puisque je vis, vous vivrez également aussi. Nous avons donc la vie parce que lui... Il vit et que nous le voyons aussi dans notre vie de tous les jours et aussi, effectivement, aussi dans nos rassemblements parce que il avait fait aussi la promesse d'être avec tous ceux-là qui se rassembleront, effectivement, en son nom, qu'on l'a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, là, je suis au milieu d'eux. Nous réalisons cela et nous reconnaissons, effectivement, sa fidélité à l'endroit de ce qu'il a eu à pouvoir déclarer et aussi le privilège que nous avons de pouvoir réellement réaliser que ce qu'il a dit, il veille effectivement à pouvoir aussi l'accomplir. Nous avons un Dieu dont la parole de Dieu l'appelle aussi, et son nom est fidèle. Donc nous réalisons qu'effectivement, qu'avec lui, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre effectivement aussi, et toutes choses sont vraiment possibles à celui qui croit. Nous avons simplement besoin de pouvoir être positionner à l'emplacement où il veut que nous soyons et que nous puissions les servir, là où il veut que nous puissions réellement les servir. Nous avons besoin de pouvoir être éclairés, d'être conduits par lui, comme les saintes écritures nous le disent effectivement, que tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Nous avons besoin de ce leadership, effectivement, de cette conduite, exactement de celui qui a dit que nous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons aussi besoin de lui parce qu'il a dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Nous sommes donc consolés par ces paroles, ce que, comme l'Écriture le dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La porte du salut est ouverte. Et quiconque veut obtenir le salut, il peut réellement s'approcher de celui qui donne le salut. Quand Siméon l'a touché, tenu dans ses mains, quand il a prié, il a remercié Dieu, les gens, quand ils ont regardé cet homme effectivement qui venait, qui était là, et qui a pris cet enfant parmi tant d'autres effectivement aussi, et ils se sont donc posé la question, mais pourquoi ce comportement comme ça à l'égard d'un bébé comme tant d'autres bébés mais il ne se rendait pas compte que cet homme-là qui tenait le bébé, il avait un privilège extraordinaire de ce que le Dieu qui créa les cieux de la terre et les dieux qui conduisait aussi son peuple, effectivement, d'Israël, lui avait parlé, lui avait fait une promesse. Et tous ceux qui étaient autour de lui ne pouvaient pas absolument comprendre pourquoi cet homme avait une telle réaction, en fait. Mais c'est dans sa prière qu'il a exprimé la reconnaissance à l'endroit de Dieu que tous ceux qui étaient autour, effectivement, pouvaient penser, pouvaient interpréter. Mais il était conscient de ce qu'il avait eu à pouvoir voir, effectivement aussi de la grâce qu'il avait trouvée aux yeux du Seigneur. C'est cela la chose que chacun de nous doit arriver à pouvoir aussi réaliser. Ce n'est pas la question d'un groupe effectivement, mais il s'agit de la question d'un individu qui a une relation avec Dieu, auquel Dieu aussi a eu à pouvoir réellement parler. Alors il est certain de la manière dont Dieu conduit effectivement les choses. Comme Là, comme nous savons effectivement que l'Esprit du Seigneur était sur lui et au moment où l'enfant était réellement ramené là, cet endroit, alors l'Esprit du Seigneur l'a conduit jusqu'à cet endroit-là. Est-ce que nous comprenons qu'effectivement que nous avons besoin de pouvoir avoir la conduite de l'Esprit du Seigneur pour que nous soyons à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, pas à l'endroit où nous, nous voulons être C'est la grande différence en fait. Parfois, nous avons des désirs d'être à certains endroits, parce que ça nous plaît, effectivement, de cette manière ou d'une autre. Mais le désir de Dieu pour toi, c'est de ne pas être à cet endroit-là. C'est cela aussi le combat que nous avons, en fait, avec le Seigneur, notre Dieu, la conduite du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous conduit, il va vous faire faire des choses que la conscience, même le subconscient se pose même la question. Les hommes naturels disent, mais c'est pas possible, que ça ne peut pas se faire comme ça, alors que c'est comme cela. Que Dieu, lui, effectivement, conduit effectivement les choses. Et nous le remercions parce que si notre Seigneur nous conduisait selon nos pensées, alors où est-ce que nous pourrons aller Dans quelle direction, effectivement, nous pourrons arriver à pouvoir réellement avoir l'assurance d'avancer Parce que ce que je pense, effectivement, c'est ce qu'il va faire. S'il fait ce que je pense, alors quand l'autre pensera aussi, il va faire ce que l'autre fait donc, effectivement, c'est en fait que vous compreniez que si Dieu suivait vos désirs et que vos pensées à vous, alors ce serait quand même la cacophonie. C'est que parfois vos pensées à vous, vous ne savez pas tellement très bien. Voyez combien il est tellement important de lui faire confiance. Parce qu'il a dit que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous devons réellement nous aligner sur sa pensée à lui. C'est cela notre bonheur. C'est pour ça que nous prions, nous disons, mais que ta volonté, pas la mienne, mais il faut qu'on soit sincère en fait aussi. Très sincère en nous-mêmes en disant quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre par une répétition, mais que nous soyons conscients. Donc si nous voulons que... Vous savez, dans les saintes écritures, il est... Il est parlé, il est écrit, une parole aussi merveilleuse et importante, effectivement, surtout pour nous aussi qui sommes arrivés dans ce temps où nous sommes, il dit, hein, vous avez encore besoin de la persévérance. C'est écrit. afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu. Nous lisons cela, mais si nous prétions attention, c'est quand même très important. Donc il dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez et vous suivez cela Ce qui vous a été promis. Donc pour que vous obteniez ce que Dieu vous a promis, dans cet temps où nous sommes, nous savons pourquoi nous nous tenons fermes effectivement, parce qu'il y a une grande promesse. Et pour que nous puissions obtenir cela, il y a donc une condition. Il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, donc, ceux qui sont aussi en, en connexion, est-ce que vraiment, sincèrement, vous avez vraiment les désirs que la volonté de Dieu ne de pas, s'il Les désirs que la volonté de Dieu s'accomplisse, mon cérémontaire. La volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Vous voyez cela Vous voyez cela C'est vrai. Alors, à un certain moment, dans notre marche, on n'a pas besoin de la volonté de Dieu. Parce qu'on sait très bien que si je demande à Dieu, il me dira le contraire. Alors comme je sais qu'il va me dire le contraire, alors laissez-moi ne pas lui demander. Faisons comme si je demandais. Nous devons être sincères envers nous-mêmes. Parce que si nous cherchons la volonté de Dieu, frère, et que nous désirions que la volonté de Dieu s'efface, mon frère et ma soeur, il n'y aura jamais de combat. Il n'y aura même pas de conflit en nous-mêmes en fait, parce que nous nous attendrons jusqu'à ce que. Parce que quand je ne vois pas clair, je dis non, Seigneur. Non. Je dois attendre juste, même si ça prendrait des cents ans. Je dois connaître ta volonté dans ceci. Oh que Dieu soit béni. Nous avons besoin de dit mais vous avez besoin de la persévérance. Ah, ça me rappelle, ça nous rappelle tous cette femme, Syrophénicienne. Une étrangère, effectivement, aussi, qui, qui est venue vers le Seigneur et qui criait, « Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » C'est extraordinaire, ça. Elle criait, et puis bon, les disciples l'ont entendu. Ils ont dit, « Maître, renvoie-la, effectivement, qu'elle puisse en aller. » Parce que ça, c'est... Elle crie toujours après nous, parce qu'ils savaient très bien qu'elle était une étrangère. Elle n'avait rien à voir. Et puis, euh, le Seigneur a répondu, « Effectivement, comme vous le savez, il, il dit, « Je n'ai pas été envoyé... » Notre père s'est envoyé au peuple aux enfants d'Israël, effectivement. Et, et puis il dit, mais il n'est pas bon de donner la nourriture de, des enfants aux chiens. Hein, malgré qu'on l'a repoussé, elle continue toujours. Mais c'est parce qu'il savait une chose. Que si cet homme dit simplement un mot. Ah oui, oui, s'il si dit simplement un mot, je suis sûr et certain. Vous savez, vous savez, une personne a besoin de sa personnalité, de pouvoir se faire respecter, de pouvoir s'être considéré. Mais là, on l'amène à un niveau plus bas. Même pas un cheval, mais un chien. Donc, quand on t'insulte, on te parle, tu tu es un chien, mais tu vas te révolter. Chacun de vous laisser qu'un frère dise à soeur, mettez une chaîne. Alors, vous allez voir comment ça va, fambézi. Ah, quand on sort dehors ici, c'est au décours, tu m'as traité des chênes, et qui es-tu toi, en frère fait Vous comprenez ce que je veux dire C'est qu'on ne comprend ce que nous sommes. Parce que très souvent, nous ne sommes pas sincères en fait. C'est ça que je te dis, frères et sœurs, ne soyons pas des pharisiens. Le pharisiens, c'est lui qui est là comme une pharisienne. Hein. Ah, on voit ici, Alléluia, gloire à Dieu ici, mais à l'intérieur, ça boue comme un volcan. Ah oui, et quand on sort ici, les magmas sortent. Vous vous tuez vous-même. Il faut qu'effectivement que... Et c'est cela. et C'est c'est quand le Seigneur a même eu à pouvoir lui dire que, mais je ne peux pas donner de la nourriture des enfants aux chiens. C est, c est, c est, il n'a pas dit euh, aux, aux, aux agneaux, ou, non, non, ou même euh, aux moutons, comprenez Pas aux chèvres, mais aux chiens. Ça, c'est la chose la plus basse aussi, les chiens. Les chiens. Et, et la femme, en fait, ne s'est pas révoltée. Mais vous, si vous, vous pouvez vous observer, effectivement, parce que c'est ça le grand problème, nous allons lire la parole, Nous aimer c'est ça le grand problème, frère et sœurs. C'est ce que Dieu veut, c'est travailler notre intérieur, pas notre extérieur. Parce que l'extérieur peut être bien arrangé, mais c'est l'intérieur, dans lequel il pouvait dire, effectivement, vous êtes des sépulcles blanchis, avec des ossements de mort à l'intérieur. Donc, si ton intérieur n'est pas euh, réellement aussi nettoyé, toute la couverture que tu fais dehors, un jour, ça va tomber. C'est vrai, c'est pour ça qu'elle a dit, sanctifie-le par ta vérité. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. C'est sûr et certain. Les gens aiment bien des fables, des choses qui soient un peu arrangées. Comme ceci. Sondez-vous, frères et sœurs. Parce que quand la parole de Dieu sort et ne correspond pas à ta façon de voir, tu remines à l'intérieur. Et tu commences à pouvoir penser, la révolte, ça, ça commence à dire, mais oui, en tout cas là, ce n'est pas comme ça. Vous commencez à discuter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se discute pas. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez. Mais si c'est conforme, alors faites attention. Parce que tu n'échapperas pas au jugement. Ah oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Nous allons lire. Que Dieu nous aide. Voyez-vous, c'est nécessaire que nous comprenions ce choses. Dans le psaume au chapitre 119. Nous levons pour rendre l'écriture. Psaume 119. Et nous lisons à partir du verset 105. Ya yeah.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 Nous voulons te dire merci. Nous sommes à toi et consacrés à toi. et Nous te remercions pour ce jour que tu nous donnes, mon bien mon Père, Saint-Dieu. Dieu tout puissant, notre Seigneur et sauveur. Tu es en train de pouvoir faire l'histoire, mais les hommes et l'humanité ne voient pas cela, mon Seigneur. Oh, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Quand tes serviteurs pouvaient t'observer dans ta façon de faire. Oh, ils ont crié, oh Dieu qui est riche en miséricorde. Tu es vraiment miséricordieux. Merci parce que réellement tu t'es manifesté en notre endroit. Oh Dieu, de ce que nous puissions réellement voir, que c'est dans cet amour que tu as manifesté cette grâce que nous pouvons arriver à pouvoir être rapprochés avec toi, à toi mon béni, aimé personne. Aujourd'hui encore, nous, nous approchons de ton trône de grâce parce que toi tu nous le permets. Nous t'avons imploré la grâce de nous pardonner encore nos péchés, nos manquements. Mais viens encore nous parler encore aujourd'hui parce que tu es Dieu qui nous conduit, qui nous éclaire. Si tu ne nous parles pas, Seigneur petit tibissant comment pour nous comprendre les choses et, et savoir ce que toi, tu veux, Seigneur. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ce que tu attends de nous, Père Saint-Dieu. En tant que peuple, à toi, mon béné, Père-Tibissant, oh Dieu, nous avons toujours été rebelles, mon Seigneur, mais nous t'implorons la grâce car nous voulons revenir à toi. Fais-nous revenir et nous reviendrons, mon de -père, père saint Dieu. Aide-nous encore dans notre cœur, dans notre âme qu'en écoutant ta parole, Père, que le Saint-Esprit puisse réellement travailler pour pouvoir nous ramener encore dans l'obéissance, mon roi, afin que, par son Dieu, nos sentiments, nos pensées soient amenés captifs à l'obéissance de ta parole. Sois béni et glorifié encore. Merci pour ce que tu fais, comme nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom de jésus christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voyez-vous, comme nous pouvons, nous venons de pouvoir lire, ce psaume, effectivement, 119, c'est... C'est l'expression de quelqu'un qui a eu à pouvoir réellement traverser et passer dans des situations assez, aussi difficiles, mais qui est parvenu à pouvoir se rendre compte d'une chose qui était très importante. Nous croyons que euh, la Bible nous fait savoir cela, que je crois que c'est dans un Pierre, je pense que c'est cela que, que les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or brissable. Parce que, au travers des épreuves, effectivement, si nous prêtons attention, c'est par là que le Seigneur, notre Dieu, nous taille en réalité, et qu'il forme notre caractère. Vous savez, souvent, ceux qui connaissent effectivement le domaine de l'or, quand on le ramasse, il est, il est brut, et c'est vrai. Et... Et ils les font passer en fait dans un four, ce sont des choses comme ça dans lesquelles on peut mettre cela. Et puis bon, pour que ça chauffe tellement fort et enfin que les impuretés qui sont l'intérieur puissent davantage partir et qu'on puisse obtenir effectivement aussi euh, l'or pur, effectivement, parce que pour qu'il soit purifié, il faut qu'il passe effectivement par le feu. D'où, effectivement, ce processus qui, et même la personne qui les fait, effectivement, il, il transpire parce que la température est tellement montée, parfois à 1000 degrés. Oui, c'est tellement chaud parce qu'il faut qu'on la rende, effectivement, dans une, dans un état liquide effectivement que, que tout ce qui est impureté puisse absolument sortir de là et puis après on le remet dans un état solide soit de naguette ou soit effectivement ces sont de bar comme il est font d'une certaine manière ou d'une autre donc il y a donc un travail qu'on fait et c'est ce que le Seigneur aussi, au travers de, de sa parole, il, il nous fait part effectivement de cela. Et, et vous remarquerez très bien que dans les cinq écritures, dans le livre de Corinthiens, au, au chapitre 15, il, il nous a dit quelque chose que, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous nous porterons aussi l'image du céleste. Or, si nous nous regardons, effectivement, nous sommes toujours à l'image du terrestre. Mais ce que Dieu veut, c'est que, que, dans cette nature dans laquelle nous trouvons terrestre, effectivement que Dieu fasse un travail. Pour que quand on regarde, effectivement, celui qui était censé être terrestre, qu'il était terrestre, qu'on ne voie plus les terrestres, mais qu'on voit le céleste. Le céleste, c'est bien donc le Seigneur de gloire. C'est quand même très important pour nous que nous puissions comprendre les choses du Seigneur et ne pas rester toujours, en fait, dans, vous savez, l'abstrait des choses que, oui, on sait, on a compris. Mais il faut qu'on puisse vraiment saisir, en réalité, la pensée exacte de Dieu. Comment d'un homme que je suis, quand on me regarde, on ne voit que moi, comment on peut arriver à pouvoir, que quand on me regarde, qu'on ne me voit plus, mais qu'on voit quelqu'un d'autre c'est ça le problème parce que ce que le Seigneur notre Dieu a toujours cherché ce n'est pas toi qu'il veut voir en fait il y a notre sœur euh, je pense notre sœur ici, Rachel de Toulouse qui m'a posé une question elle écrit elle dit j'ai lu les saintes écritures là j'étais été buté par une écriture et jusque-là, je n'arrive pas à pouvoir comprendre effectivement cela, parce qu'il dit « c'est quand même trop grand, trop grand, trop grand, trop grand. » Et euh, si euh, tu peux m'expliquer cela, parce que j'ai cherché à gauche et à droite, je n'ai pas trouvé la réponse à cela. C'est une question biblique. Alors, je vais vous la lire. Je crois que c'est dans Genèse qu'il a posé la question, je pense que c'est cela aussi. Si je ne me trompe pas, mais je crois qu'on va la trouver. Genèse, oui, c'est cela, oui. oui. Genèse chapitre 1, euh, c'est cela, oui. Et verset 26, je crois que c'était verset 27, mais quel est là. Genèse chapitre 1, verset 26, nous lisons, oui. puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à, à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. » Alors, euh, elle pose la question de pouvoir savoir, mais en fait Dieu a créé l'homme à, à son image Et mais j'ai compris sa question, c'est que nous aussi, si réellement nous nous mettons à pouvoir penser, parce qu'on la lit comme ça, mais on nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc, si on dit qu'il a créé l'homme à, à son image, c'est que quand on devait voir l'homme, automatiquement, on devait voir le Créateur. Ce n'est pas l'interprétation. C'est la Bible. Dieu créa l'homme à son image. Nous aimons cela. Et vous savez que dans les scènes d'écriture, je pense que c'est cela ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 1, verset 15, je pense. Il est l'image du Dieu. Oui le premier-né de toute la création. Vous voyez, c'est quelque chose de très important de pouvoir... Et c'est cela que, quand nous le disons tout à l'heure, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il, il nous dit que... Parce que je les cite, mais parfois les gens peuvent se poser la question. 1 Corinthiens au chapitre 15, il dit cela... Là... Voilà, pardon. 1 Corinthiens au chapitre 15... Voilà, il nous dit ici, c'est toujours bien d'avoir sa, sa Bible, hein, voilà, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok, il nous est nécessaire, parce que là, nous avons porté l'image du terrestre. Or, oh, Genèse nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Là, on nous dit à la fin qu'effectivement, que nous porterons l'image du... Ah oui, gloire à Dieu. Ah oui, parce que nous avons l'image du terrestre maintenant. Mais il faut que nous portions l'image du céleste. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Depuis Genèse, il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà. J'ai pris pour que le Seigneur vous fasse comprendre cela. Mais c'est tellement après seulement que cet homme-là a été créé que chapitre 2 nous dit qu'effectivement que et Dieu forma l'homme la poussière de la terre. Dieu n'est pas terrestre. Est-ce que vous comprenez Ah oui. Dieu est esprit. Nous l'avons entendu la question de notre frère. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent donc à l'esprit et en vérité. Dieu ne peut pas être terrestre. Non, non, non. Dieu est céleste. Et, et, et cet homme, effectivement, qui a été créé à l'image du Dieu, vous vous souvenez, nous avons eu à pouvoir faire un tableau ici. Un tableau ici pour montrer que l'homme est en trois parties. Vous vous souvenez Amen. Voilà. Et c'est pour ça que vous comprenez que <coughs> Le Seigneur parle souvent des larmes qui pêchent, c'est celle qui mourra. Notre Seigneur n'est vraiment pas très intéressé à notre extérieur. non, non, non, non. non. Il n'est pas intéressé par notre extérieur. Ce qui intéresse Dieu, c'est... C'est pour ça qu'il les cherche, en fait. Cet homme-là qui a été donc créé l'homme à son image. On revient à le L'homme à son image. C'est cet homme-là que Dieu cherche. Pas un homme charnel. C'est pour ça que quand il, il, Nicodème est venu vers lui, effectivement, il, il a fait de loges, effectivement, il dit à Nicodème, « Si un homme... » n'est de nouveau. Pourquoi devait-il naître de nouveau Vous voyez, c'est... Parce que plus loin, il lui explique, frère et soeur. Parce que Nicodème était embouillé, parce que l'homme théoricien, avec toutes les écritures qu'il connaissait effectivement, il, il entend simplement cela, il n'arrivait plus à pouvoir comprendre ce qu'il avait été dit, mais toi, j'ai rentré, moi qui suis venu, j'ai rentré dans les dans le seins de ma mère et puis naître de nouveau. Il dit, toi qui es un docteur de Dieu, de docteur, effectivement, oui, la loi, est, et tu ne comprends pas ces choses. Il dit, mais ce qui est né de la chair est chair. Exactement, mon frère et ma soeur, ce qui est né de l'esprit est, est d'esprit. Donc il y a bien deux choses qui sont différentes. Il y a la chair, puis il y a aussi l'esprit. C'est pour ça qu'il revient à pouvoir lui dire, oui, il faut naître de nouveau. C'est cela la chose qu'on doit aussi comprendre, mon frère Massa. Parce que, il a aussi dit d'une manière assez claire, je voudrais que vous puissiez prêter attention pour l'amour de Dieu. sœur, frère. C'est nécessaire pour vous, vous qui désirez aussi avoir le baptême du Saint-Esprit, vous qui désirez effectivement que Dieu fasse quelque chose de puissant dans votre vie. Vous pensez que Dieu va faire quelque chose de puissant comme ça en l'air Non, que Dieu nous donne l'occasion de continuer. C'est important que vous compreniez ces choses parce qu'on ne marche pas avec Dieu comme ça. Il a dit à la femme, ça veut dire, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc, il est absolument nécessaire. Ça ne sert à rien d'être membre d'une église, mon frère, et ma soeur. Ça ne sert à rien de pouvoir, oui, on va dimanche. Ça ne sert à rien, frère. Il faut qu'on soit conscient. Et j'ai toujours répété ici, peu importe que vous puissiez chérir votre corps, ce votre... n'est pas un problème, mais un jour, vous mourrez. N'oubliez jamais cela. Vous ne resterez pas tellement sur la terre. Vous mourrez un jour. Vous allez mourir. Le cercueil vous attend. Votre corps, votre chien, qu'est-ce qu'il va vous donner de plus Il va pourrir dans la terre. Vous ne réfléchissez pas en fait. Ce n'est pas manque effectivement de réflexion que vous vous trouvez tellement important. Vous ne valez rien. Qu'est-ce que votre corps vaut en fait Vous valez quoi Quelle valeur avez-vous vous-même C'est vrai, on peut se poser la question. Regarde-toi, qu'est-ce que tu as comme valeur Ce que tu portes là, un jour, ça va pourrir. Donc, c'est nécessaire que tu sois conscient, effectivement, que j'ai besoin de comprendre quelle est la chose qui doit m'amener réellement au salut. Qu'il te soit sûr et certain que pour le salut, c'est vraiment réglé. Je suis sauvé. Pas que je suis sauvé selon ce que je pense, effectivement. Non, je suis sauvé parce que Dieu me l'a confirmé. Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est que nous l'avons lu dans le livre de Romains il y a longtemps. Il dit, l'esprit, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Pas que moi, je rend témoignage à moi-même. Non, monsieur. Mais l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit, donc à toi. Que toi, tu es un fils de Dieu. Donc, tu es sauvé. Amen. Pour être un fils de Dieu, <rire> il y a bien de conditions. À ceux qui l'ont reçu. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Non. À ceux qui Amen. croient en son nom. Amen. Amen. Parce que <rire> c'est important de pouvoir savoir qui est celui que vous avez reçu. Et qu'est-ce qu'il a comme impact dans votre vie. Amen. Amen. Amen. Tout le monde répète Jésus. Mais tout le monde ne connaît pas qui est Jésus. Il, est, il a même parlé avec ses disciples. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Et pourtant, ça me dirait qu'il le connaissait. <rire> On vous dit, regardez. Dans Jean 14, regardez ce qu'il y a Voilà, Jean 14. Bon, je c'est ce slogan. Hein. Voilà. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quelle réponse le Seigneur lui a donnée Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Or, ah, nous nous souvenons dans Jean au chapitre 1 pour que vous puissiez voir comment il est très important de bien prêter attention. Regardez bien, Jean chapitre 1, je pense que c'est cela, hein. je suppose que c'est cela, euh, chapitre 2. mais je pense que c'est cela, oui, oui, c'est là-bas. Attendez, voilà. je pense que c'est cela. Oui, voilà. Jean chapitre 1, je suppose cela, voilà. Alors ici, euh, au, verset, au verset 43. Jean 1, 43 dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra qui sait Vous avez vos bibles Ça, je lisais toujours. Il rencontra qui c'est Philippe. Philippe. Et lui dit, suis-moi. Philippe était de Betsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra qui c'est. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé, qui c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit, viens toi-même et vois. Est-ce que vous suivez Amen. Ah, c'est Philippe Amen. qui a rendu son témoignage, effectivement, Nathalie et dit, nous avons trouvé. C'est ça, c'est ça, frères et sœurs, c'est que nous devons connaître les seigneurs. S'ils si ne se laissent pas connaître par nous, nous ne les connaîtrons jamais. Donc, même pour ton propre salut à toi, il faut être sûr et certain de ce que le Seigneur, lui, t'a réellement confirmé. Amen, amen. Pas que je marche selon les chimères, effectivement, que oui, parce que je vais à l'Assemblée le mardi, les jeudis, les dimanches, effectivement, on va m'apprendre effectivement, que je suis sauvé. Non, ça c'est pas un signe. Amen, amen. Parce que tu peux aussi venir par présent simplement. Et quand tu rentres à la maison, c'est tout à fait différent. Et vous faites. C'est sûr et certain. Parce que quelqu'un qui est sauvé, il sait pourquoi il a été sauvé. Il ne veut pas venir ici comme un aventurier qui vient, il vient tantôt, il vient tantôt, il vient pas puis il faut qu'on le secoue. Non, monsieur, non. Il sait pourquoi il s'est engagé. Frère, oui. Ici, on n'arrose pas les pots de fleurs, monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire Ici, les arbres sont derrière, dehors. Donc, ils doivent eux-mêmes être arrosés par la pluie. Donc, cest à que quand le vent s'écout, effectivement, l'arbre se barre. Amen. Vous comprenez Amen. Nous avons les fleurs, vous comprenez ce que je veux dire Est-ce qu'il ne faut pas dire, oh, le frère a dit, ne faut pas arroser les fleurs. Non. Arrosons nos fleurs. Mais spirituellement, vous comprenez Amen. Parce qu'il y a des frères, il y a des soeurs, il faut tout le temps un peu... Les... Et... Oh, frère, oh, ma soeur, oh. Et sinon, pas les catholiques. L'église catholique fait ça bien. Ah oui parce que, Il faut savoir que quand on, on, on appartient au Seigneur, le traitement est différent. Vous ne pas être des frères ou des sœurs qu'on doit supplier pour pouvoir... Oui, parce que tu viens une fois, et puis six fois on ne te voit pas, un mois on ne te voit pas, puis tu attends qu'on puisse t'appeler. Ah, les frères ne me cherchent même pas, les sœurs ne m'appellent même pas. Donc comment cette église-là, on me cherche frères ou sœur ce pas l'église comme quelque chose qui est comme ça qui est ici. Hein. Non, non, non. Toi aussi tu dois chercher les autres. Tu dois aussi dire, non, Je dois être présent, c'est moi plutôt qui dois chercher un frère. Aussi une... Non Tu toujours là qu'on vous mettre dans les bains, vous langer tout ça. Non, c'est terminé. Amen. Tu es un homme. Amen. Tu veux venir, viens avec moi. Amen. Tu ne veux pas, fais ton travail. Okay. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Okay. On ne peut pas supplier. Non, frère. Amen. Les autres ont besoin de vous, là-bas, mineur. Dieu a besoin du Sien. Amen. Ah oui. Tu ne pas chercher de ramassis. Non, monsieur. Quand tu, si tu, tu n'es pas de Dieu, tu vas où tu veux. Frères et sœurs, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Non, c'est comme si j'ai fait comme ça, il est obligé. Ou quand je vais faire... Non, c'est ton salut à toi. C'est ton âme à toi. Et puis, tu t'appartiens à toi. Tu ne m'appartiens pas à moi. Tu es libre d'aller où tu veux frère, mais quand tu viens ici, alors aligne-toi Faut pas attendre que non, je vais me faire un peu comme ça pour me, me faire me faire désirer. J'espère qu'il n'y a pas un désiré ici. Bon. Comme ça, j'ai créé un peu rare, un peu comme on, on, on me cherche avec, ah, vous savez, pour quelque chose ici, ici, ici, enfin, je, ici, je ne pense pas que c'est comme ça vous devez savoir à quoi vous êtes engagés. Oui, vous devez être des hommes et des femmes au caractère. Ce sont ceux-là que... Je me souviens, je me souviens. Lorsque nous entrions dans cette nouvelle année, notre... Vous vous souvenez de la parole qu'il avait Ah oui, il faudra faire les choix. Il y avait beaucoup qui venaient. Il dit avait... que avait... je leur faire un test. Je ne vais pas oublier. Ah. C'était tellement nombreux, faisons passer un test, effectivement, pour voir parce que s'ils vont nombreux comme ça, alors amène-les à la rivière. Regarde-le comment ils vont boire de l'eau. C'est là qu'on comprend qu'il y a un souci. Et quand il arrive la soif, la tête dans l'eau. Il dit, oh, celui-ci, si est l'ennemi vient. Et puis il y en avait de ceux-là qui l'appellent. Il dit, voilà les hommes. Parce qu'ils avaient un caractère. Ils savaient qu'ils partaient à la guerre. Et que l'ennemi était toujours derrière, donc, même pour manger, je suis aux aguets. Même pour boire chaud, aux aguets. Mais ceux-là qui ont la tête, ils disent, ah, ouf, c'est bon, c'est fini, ça. C'est que l'ennemi va passer dessus, ben, c'est ça. Mais oui, non, non, mon frère et ma soeur, observez vos frères et vos soeurs. quel caractère ils ont Chaque fois, c'est plaignant. On ne m'a pas appelé, moi, on m'a pas me chercher. Je me suis dit, ben, hey, ils sont comme ça. Mais c'est parce qu'il a un problème. Yes. le jour de Pentecôte-Pierre n'a pas faussé mais, mais, rassemblez-vous, non non monsieur c'est la parole de Dieu ils étaient touchés par la parole ils cherchaient leurs frères, leur soeur pour avoir la communion, ils n'ont pas entendu viens me chercher, non alléluia moi aussi, je vais faire pour lui, je vais faire l'action de la parole, mais c'est parce qu'on n'a pas cru monsieur jusque là quand on va vous traîner Ah, que Dieu nous aide. Nous avons besoin que Dieu nous aide à ce que nous puissions réellement avoir conscience de ce que nous sommes parce qu'on est devenu trop charnel. Tout, mais bien sûr, mon frère, ma soeur, plus charnel que spirituel. On a la façade spirituelle, mais tout à fait charnel. Mais oui, monsieur. Et on va aller avec ça. <rire> Où est-ce qu'on va aller avec ça Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle, c'est qu'il nous connaît. Mais si nous savons qu'il nous connaît, que nous avons pris cela, il faut aussi s'attendre à ce qu'avec lui, nous grandissions de plus en plus. En l'écoutant, parce que regardez, frère, qu'est-ce qui s'est passé quand il a appelé Philippe Vous l'avez vu donc vous-même Philippe l'a suivi, puis tant d'autres vêtements. Ces hommes-là, ils étaient avec lui tous les jours. Parce qu'ils marchaient avec lui, ils étaient ses disciples. Partout où il allait, vous voyez ses disciples avec lui. Est-ce que vous suivez alors, la question que je peux vous poser, combien de fois vous marchez avec les seigneurs par jour, ou par semaine, ou par mois Parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas besoin de lui. Vous savez l'importance même de ce qu'on appelle le rassemblement, le fait que vous soyez assis ici. C'est un témoignage. C'est pour ça que quand vous venez par comédie ou par habitude, ça ne sert à rien. Puisqu'on voit bien très bien que même les faits que vous venez, vous ne changez pas. Et puis vous venez aussi parfois par motif de conscience. Moi, il faut que j'aille quand même. Non, vous vous tuez vous-même. Hein? Ce qui est de bon cœur, sans obligation, sa parole. N'est-ce pas bien ils furent donc tous baptisés. N'est-ce pas Et qu'est-ce que nous avons encore ajouté Il persévérer. Vous comprenez ce que ça veut dire, persévérer C'est-à-dire que, pas aujourd'hui ça je fais, puis je m'arrête un peu, je refais, puis après le lendemain, me dis, trois jours après, je reviens encore pour voir. Non, non, non, non, non. C'est-à-dire qu'on continue avec persévérer, c'est-à-dire marcher continuellement là-dedans. Persévérer dans quoi Dans l'enseignement des apôtres, et puis après, dans la communion. Oui Donc, on n'a a pas entendu Pierre dire, maintenant que vous avez été baptisés, il faut persévérer dans la communion fraternelle de pouvoir vous accoucher. Jamais il n'a pas dit ça. Mais ce sont ceux qui reçurent la parole de bon cœur. Ce sont ceux-là qu'on nous a dit que... Leurs cœur fut vivement touché. cest qu'ils se sont sentis toujours concernés. Par quoi Par la parole. C'est pour ça qu'ils ont dit, « Oh, mon frère !» Que fait nous Et c'est important, mon frère et ma sœur, parce que le qui vient du cœur, et ils ont exprimé effectivement ce qui était dans leur cœur, la, par, la, par la bouche. Ils disent, « Mais maintenant, nous sommes disposés. » À pouvoir vraiment nous aligner et obéir à ce que Dieu dit parce qu'on a vu le résultat. Mais comment vous vous marchez en fait Vous suivez un groupe. Quand votre maman ne vient pas, vous ne venez pas. Quand votre cousin, parce que bon, c'est votre cousin qui vous a, vous regardez. En fait, vous venez et vous observez le cousin. Mais si le cousin a un problème avec le pasteur C'est toujours comme ça. Si les cousins s'en va, et toute la famille du cousin s'en va aussi. et On dit qu'ils étaient sauvés. C'est ça la question qu'on se pose. On dit qu'ils étaient sauvés. Mon frère, le salut n'est pas familial. Hein? Amen. Amen. Non, monsieur. Le salut est individuel. Puisque le Seigneur l'a même dit, effectivement, que deux seront dans un. L'un sera pris, bien sûr que l'autre l'est. Et pourtant, c'est dans un même lit. Donc, donc il s'agit effectivement du caractère que le Seigneur veut réellement voir dans la personne. C'est pour ça que nous... Vous savez, Dieu est très bon, frère. Pourquoi a-t-il fait passer les enfants d'Israël dans les déserts Parce qu'il est un Dieu grand. Il fait sortir, effectivement, directement... C'était pas long, hein Directement, pouf, dans la terre promise. Ou vous, vous rendez compte, frère, il aurait déposé là-bas des ramassis, des gens, des crédules même qui sont là-dedans, dans un pays promis. Il devait faire passer là, par l'épreuve, pour qu'on voit ce qui était à l'intérieur de personne. c'est pour ça que vous voyez considérez que la patience de notre Dieu est pour votre salut Amen. Dieu Pierre, chapitre 3 Amen. Amen. Amen. Amen. vous pensez que vous êtes prêts vous n'êtes pas prêts, Dieu l'essaie il travaille pour cela parce que c'est son amour qui se lance pour toi Amen. Amen. et quand il les a fait passer par les déserts alors là on a pu voir les caractères des gens en Égypte, ils pleuraient, oh Dieu, fais-nous sortir de l'esclavage, fais-nous sortir de l'esclavage. Parce que nous sommes ici, nous sommes. Ah, ils ne sont pas bien. Et Dieu il vint pour les faire sortir de l'esclavage. Mais quand ils sont arrivés, d'abord avant de sortir, ils ont vu que c'était pas un homme, c'était Dieu lui-même qui a mis les plaies là-bas parce qu'ici, ils étaient à Gossène. Vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire. Dieu est capable de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Dans un même pays. Ténèbres ici, donc il vient ici, ténèbres là. Un même pays. Ah ben oui. Donc c'est-à-dire que quand le soleil s'est. Non, il est grand. Oui, oui. Le soleil qui éclaire tout le monde. Mais ces jours-là, il a éclairé une partie, une autre partie s'est voilée. Parce qu'il obéit à Dieu, monsieur. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Même la même plume, l'eau effectivement dit, ici c'est rouge, là-bas c'est clair et pur là-bas. Dieu veille sur sa promesse. Là-bas il y avait des morts. Ici c'était la vie. Sans qu'il y ait l'intervention des, des canons, des flèches et tout ça. <rire> devant un puissant roi qui avait des armées. l'armée, Vous savez, <rire> c'est quand même fort. Quand, quand les gens peuvent dire, oh, la Bible, c'est contrefait, la parole de Dieu. Frère, j'ai toujours dit, à pouvoir dire effectivement que quand les gens disent que Dieu n'existe pas, ou que même que la parole de Dieu n'est pas vraie, ne soyez pas bousculés, parce que ça peut vous secouer. C'est normal, on touche effectivement choses sensibles. Mais ne, ne vous tracassez pas. Tournez-vous simplement comme ça. Regardez Israël. Ça suffit. Ça suffit. Parce que nous connaissons Israël par quoi Par la Bible. Tout le monde sait dans le monde entier qu'Israël, c'est un peuple de Dieu. Et que leur père, c'était Abraham. D'Abraham à Isaac, à Isaac Jacob. Vous connaissez cela, non Tout le monde le sait a Pas pouvoir se tracasser parce que bon, c'est un exemple. Parce que pour que les nations ou même les hommes, effectivement, mais quand nous revenons aux hommes, vous vous souvenez de l'exemple que je vous avais parce que je ne vais pas revenir là-dedans. Je vous avais rendu ici quand j'ai travaillé avec ma collègue des Bureau, qui était, vous savez, quand, quand, quand on est un peu, cest à on a un emploi quelque part, on pense qu'on a été choisi parce qu'on est intelligent. On s'est confié dans cela, on est orgueilleux, on dit, ben, j'ai un travail, j'occupe, je pas moins de choses comme ça. C'est comme ça qu'elle était en fait. Je suis intelligente, effectivement, je suis beau. Je vais simplement poser la question parce qu'elle a dit que eh, tout ce que tu vois ici, les fruits, les pommes, effectivement. Une femme qui avait vraiment beaucoup étudié, elle me dit que ça vient du hasard. Mais c'est normal, c'est sur les philosophes qui ont raconté tout ça. Ça vient donc du hasard. Bon, alors moi, je lui pose la question puisque tu es intelligente. Tu étais passé ici avant la fin ici, On t'a donc passé par les tests et tout ça. Comme moi aussi, je suis passé par là. Alors, je vais te poser la question. Définis-moi les hasards. Vous vous souvenez, non? La personne la plus intelligente qui a pu dire que <rire> tout ça vient du hasard, elle savait même pas ce que c'était que les hasards. Pour arriver à pouvoir me définir. Non, on en parle, me définir. J'ai dit, tu sais pas, j'ai dit, mais je vais te définir les hasards. J'ai dit que les hasards, c'est un événement qui est à un moment donné. Et dans un contexte bien déterminé et qui ne se répète pas de la même. Voilà. Est qui es-tu d'accord avec moi Je lui ai oui oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, je suis d'accord. Il dit, ah, maintenant tu as compris, suis d'accord. J'ai dit, bon, voilà. explique-moi comment quelque chose qui ne se répète pas de la même manière et qui n'apparaît qu'une fois dans un contexte bien déterminé, qui peut penser que j'aurais besoin des yeux. Il faut réfléchir quand même. Et puis l'œil, vous savez, ça fait tout dit tout. Dit. Les visions, quand je des leçons, je fais comme ça, je vois loin. Et puis, il y a beaucoup de. Vous qui des lentilles là, tata, tata, tata, tata, pour arriver à voir tout ça. Ce n'est pas facile. Hein. Et puis bon, ma main, Pensait aussi que j'aurais besoin des muscles. Et que les doigts, les os ne se collent pas, parce qu'ils ont aussi collaient avec comment si tous les os sont droits. Comment je vais tenir les choses Mais il est pensé que j'ai besoin des. Et non seulement ça, qu'il ait mis les sentiments d'amour et de tristesses, qu'il ait pensé à tout ça, et qu'il me fasse en fait que dans mon corps que j'ai besoin des sangs du monde qui, qui descend. Ah, et, et, et puis qu'il ait pensé aussi j'ai besoin de cheveux. Et aussi des ongles. et m'a regardé dit Dieu existe. Je dit c'est normal. Non mais ça vous connaissez, mais c'est que nous, nous devons réaliser que nous devons simplement être certains que nous ne croyons pas en superficiel, mais ma foi, c'est Dieu. Il est profond. Amen. Tellement enraciné que même si quelqu'un venait pour te dire, il va trouver que tu es comme un béton. Amen. Venez un baobao enraciné, monsieur. Le vent peut venir, le vent peut bouger. Le baobao, bao, il dit, tu peux venir. Alléluia. Restez comme cela, mon frère. C'est ce que Dieu attend de toi. Parce que, frère, ça, si tu n'as pas une foi comme ça, comment peux-tu être enlevé? Alléluia. Ce pas une foi comique, effectivement, oui. Je vais à l'église, gloire à Dieu, je vais entendre la parole de Dieu. Mais l'enlèvement viendra, tu ne partiras jamais. Parce que tu n'as pas la foi qu'il faut. Puisque déjà, pour quand on prie pour toi, tu n'es pas guéri, parce que tu ne crois pas à la guérison. Déjà avec les choses simples, monsieur, tu n'arrives pas. Mais maintenant, il faut croire qu'il faut qu'il y ait un changement. C'est le travail que Dieu fait pour toi Il fait pour toi mon frère, pour toi ma soeur Mais tu ne les vois pas, tu ne les désires pas Ce que Dieu veut c'est pour ton bien Dieu n'a jamais cherché à pouvoir avoir des comédiens ou des comédiennes Des gens qui viennent jouer à un spectacle, effectivement Ils sont là, chrétiens, ils sont effectivement Mais ils sont comme des chiens de char <rire> Vous savez ce que c'est que la grâce ce que vous n'avez rien fait. Quelqu'un d'autre a fait pour toi. Mais c'est lui qui a fait pour toi, là. Pourquoi il a fait Parce que vous remarquez très bien que. Je reviens. Que Dieu te bénisse. Je reviens sur cela. Dans l'Ancien Testament, on a porté un agneau qu'on égorgeait. Parce que quand l'homme a péché, le Seigneur a dit Mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu est toujours là pardon, s'il n'y a pas de pardon pas de réconciliation n'oubliez jamais cela alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement mais, cet agneau là était un innocent on coupait la tête effectivement et les sang juglaient donc c'est que ces sangs c'était un substitut en fait, pour le sang de l'homme comme ça l'homme est gardé donc son péché est couvert mais regardez très bien je crois que je l'avais déjà entendu. Mais la vie de cet homme-là, est-ce toujours la vie d'un chien Mais bien sûr, monsieur, s'il était venu parce qu'il avait volé un ch une chèvre ou une vache, et qu'on ait prié, pour, enfin qu'il ait, qu ait offert cet agneau pour lui, effectivement, il repart avec toujours le même sentiment, de toujours voler. Ah oui, monsieur ah, Oui, madame, c'est sûr et certain, ça. Oui, il ressort avec le même... Mais son péché, c'est pour ça que son péché était couverts. couvert. Pourquoi Parce que, bien que cet animal-là a été pris pour sa place, effectivement, mais en fait, la vie qui était dans cet animal ne pouvait absolument pas aider cet homme-là à changer sa propre vie. Maintenant, vous pouvez comprendre. Quand on dit que nous sommes sauvés par grâce Vous n'avez rien fait Mais quelqu'un l'a fait Est-ce que vous comprenez Si quelqu'un l'a fait Cette personne qui est bonne Parce que c'est pour ça qu'il est devenu homme Vous connaissez cela non Né effectivement par une femme Vous comprenez cela Afin fait maintenant de pouvoir être notre parent Rédempteur Est-ce que vous comprenez Si c'était le sang d'un homme, ce sera toujours les sang d'un pécheur. La vie de l'homme qui est dans le sang, s'il vient vers toi, sera toujours un pécheur. Ta vie à toi ne changera pas. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que il n'y a pas eu l'intervention d'un humain avec Marie. Vous comprenez Et le sang qui était là, ce n'était pas le sang de Joseph de Non Parce que c'était si le sang d'un homme nous ne pourrions jamais te racheter. C'est pour ça qu'on dit le sang précieux. C'est un défaut. Amen. Parce qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu lui-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Pour quelle raison Parce que comme ah, Nous sommes sauvés par grâce, on dit, alléluia, maintenant je suis sauvé, fini, je peux vivre ma vie comme je veux, je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire, je suis sauvé et puis je partirai au ciel. Parce que la grâce m'a sauvé. Nous sommes sauvés, par grâce au moyen de la foi, dont la grâce l'a fait. Liberté. Alors ce que vous avez oublié, c'est que celui-là qui est mort, comme dans l'Ancien Testament, c'était pour que la vie de cet homme ici change, qu'il ne soit plus un voleur, mais comme c'était un mouton ou un agneau, la vie qui était dans le mouton, s'il revenait sur l'homme, il serait un animal. Il va commencer à dire, ben, bah, ben, bah, pourquoi Parce que sa vie a été échangée avec la vie d'un animal. Okay, okay, okay, okay, okay. Au lieu de marcher, il allait brouter l'herbe. Est-ce que vous comprenez Or, oh, la vie de l'homme est toujours supérieure la vie d'un animal mais là ici là c'est pas la vie d'un homme non non gloire à dieu c'est pas la vie d'un homme ça est ce qu'il y a là dedans c'est la vie de dieu c'est pour ça, c'est sang qui a été versé, mon frère. Peu importe la taille du péché, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais Amen. peu importe. Amen. Je dis bien, peu importe, mon frère. La taille du péché, à cause de ce sang-là, le péché est dévassé, le Amen. Amen. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, je veux que vous compreniez ces choses. Parce que quand il est entré en scène, Jean-Baptiste a dit quelque chose de tellement merveilleux. Il dit, mais voici donc l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait cet agneau-là Il ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il enlève la racine du mal. Quand tu l'as, monsieur, quand tu l'as reçu, quand tu es sauvé, le goût du péché est enlevé. Pourquoi, monsieur parce que la vie qui était dans ces sangs là mon frère, est revenue sur l'adorateur. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes de vrais adorateurs. Amen. On ne peut plus vivre comme un chien. Ce n'est pas possible parce que la vie qui était là, puisque c'est la vie de Dieu lui-même, la vie sainte, effectivement, oui, consacrée à Dieu. Donc la vie qui était là, revient en toi, mon frère et ma soeur, tu seras un saint. C'est pourquoi on dit, mais aux oh, saints qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'on appelle les, les baptêmes du Saint-Esprit. Eh bien, c'est la vie qui était dans le sang. C'est pour ça qu'il avait dit que si vous ne buvez mon sang, si vous ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle. Les gens ont comme, oh, et voilà, mais bien sûr que oui, il faut la boire. Bien sûr qu'il faut boire, c'est ça. Parce que la vie est dans le sang. C'est parce qu'il voulait faire comprendre que c'est le Saint-Esprit qui viendrait. Il voyait les saints humains, bien sûr, mais c'était le sang de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu et qui vient dans le croyant. C'est pour ça que, <rire> ne dormez pas, je sais pas, on va peut-être rentrer quand vous... C'est pour ça que vous devez comprendre, ne dormez pas, mon frère et soeur. C'est pour ça que dans Romains 8, c'est clairement dit, éclairé, encore répétant, encore dit, mais... « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, qu'est-ce qu'il est Il ne lui appartient pas. » C'est écrit. Personne ne peut changer cela. Même toi, tu ne peux pas changer. Que tu, que, tu, que tu interprètes comme tu veux, c'est ton problème. Mais c'est écrit. C'est là, effectivement, que vous pouvez maintenant comprendre, effectivement, ce que c'est que la rédemption, c'est-à-dire que le rachat. Nous devenons donc maintenant sa propriété. Et quand on est sa propriété, puisque... Les uns les autres sont dans leur propriétaire, effectivement, comme nous avons entendu dans Jean-Dix. Je ne vais pas rentrer dedans, je vais revenir vite ici. Quand on devient donc sa propriété et qu'il nous a racheté qu'est-ce qu'il doit faire Mais il doit mettre sa marque. Je suis pour dire que ça, ça, ça, ça, ça, ça, c'est à moi personne, alors quand, quand les, les, les propriétaires auxquels appartiennent effectivement, leurs affaires, effectivement ils viennent et ils à pouvoir voir leur marque, parce que nous avons aussi la marque de la bête vous comprenez oui messieurs, c'est pour ça qu'il doit mettre son seau son seau sur qui Mais sur ceux qu'il a racheté et quand on regarde ceux qu'il a racheté, on voit le seau on voit aussi que leur vie ah oui, parce que quelqu'un ah, sur qui on a marqué le sceau, il doit se souvenir. Ah ben oui. Parce que quand tu étais esclave, je parle maintenant d'un image naturelle, quand tu étais esclave, tu savais que tu appartenais à un maître. Tu étais obligé de pouvoir faire ce qu'il voulait, effectivement, ainsi, ainsi. Alors tu ne vivais pas une vie tout à fait simple et libre, ce n'est pas possible. Mais le jour où on est venu te libérer Tu t'en souviendras quand même Tu ne vas pas dire Oh je ne me souviens plus quand j'étais libéré C'est que tu n'as jamais été libéré okay, okay, okay, okay, okay, okay. Tu étais es esclave avec les chaînes Tu avais un maître avec le fouet Et puis quelqu'un vient dire dit Mais celui-ci est mon frère. Tout ce qu'il a vendu effectivement je paye Tu veux qu'il soit libre aujourd'hui On te libère des chaînes Tu vas oublier ça Non jamais c'est ça le problème avec vous mon frère et ma soeur, parce que vous ne vous souvenez pas que vous avez été libéré. Ce que vous n'avez jamais été libérés. Voilà pourquoi le monde est avec vous. Voilà pourquoi vous faites... C'est vrai frère, mais quand tu as été libéré, tu te souviendras Ce jour-là ce, ce jour pour toi sera oh, dit Oh, j'étais en train d'errer là-dedans Je ne savais pas où est -ce Où est-ce qu'il peut trouver Mais ces jours -là, ce jour-là Alléluia. Alléluia Gloire à Dieu Ce jour-là, il y a un séjour-là dans ta vie à toi Amen. Il doit y en avoir Pour oh, tu te souviens de, de qui il a fait Il n'y avait personne mais ces jours-là, c'est lui qui vient vers moi. Oui, monsieur, tu connais ton libérateur. Tu connais ton rédempteur. Tu connais celui qui t'a racheté. Et tu sais, ton rachat est un rachat éternel. Puisqu'il t'a racheté jamais, il peut te perdre encore. Tu dois te souvenir de ces jours-là. Oui. C'est comme ça que Satan perdra son pouvoir sur toi. J'étais ton esclave. J'étais. C'est sûr et certain. Parce que, mais ces jours-là, quand il vint, j'étais libre. C'est comme cela que mon frère et ma soeur, tu ne pourras pas être obligé de pouvoir être, venir d'où son nom est invoqué. Non, messieurs. Non, madame. Non. Tu ne vas pas attendre, toi, qu'on puisse t'appeler pour dire, mais ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Non, c'est toi qui vas appeler les autres. Oh, mais il neige, je ne peux pas. Je vous ai donné mon témoignage. Hein, à l'époque, effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous avons. Parce que souvent, ah, j'ai mon bébé, j'y vais le mettre le monde. Puis il neige, il vend oh, Parce que, oh frère, nous, nous allons suivre ah, sur Internet. Gloire à Dieu que nous avons aussi des Internet ici. <rire> Mais nous avons traité nos enfants. Dieu nous est témoin. Oui. Qu'il vente, qu'il neige. On n'avait même pas de poussettes comme le vôtre, là, confort, là, avec des mousses, des moutons, dedans à l'intérieur. Nous, les nôtres, des poussettes ramassées. Oh, oui, je peux vous appeler encore le photon ramassé, puis attaché avec des fils de fer. Oh oui, et dans cette poussette-là en danger, où on m'outit avec les petits et on descendait avec les petits. et oui, c'est sûr et certain. Nous disons que moi même ma maison, qu'est-ce qu'on fait Moi même ma maison, nous servirons. Et bien, eh bien, avec mon bébé, avec tout ce que j'ai, eh bien, on y va. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il y ait des grêlons qu'il y ait ceci. Mais qui, qui peut guérir mon fils, moi, si ce n'est que Dieu Il faut avoir la foi de rien. Dieu non oui, ok bête, effectivement cette de... femme dit, il faut avoir la femme la dit, on a, n'a jamais pas tout tu la cacheras où cet enfant dans, en dessous de ton lit, on va le tuer. Amen. Où vas-tu le cacher Il dit Seigneur, te... c'est quand même fort. Hein. Je les mets dans le panier, je te le laisse. Il y a des crocodiles, il y a des serpents, je ne m'en inquiète pas. Alléluia. Seigneur, entre tes mains, il est rassuré. Oh, gloire à Dieu. Il nous faut de telles soeurs Il nous faut de cela. Gloire au Seigneur, qui croit de tout leur cœur que tout est possible. Avec Dieu, je suis à l'aise. Mes enfants sont à l'aise. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Gloire au Seigneur. Où veux-tu le cacher Aujourd'hui, Ah, je vais parler avec lui les Corona, frère. Oh, mais les Corona va l'attraper. Tu peux la cacher, mais Seigneur, il est à toi. Alléluia. Tu as dit, je suis l'éternel qui guérit toutes tes maladies. dit, gloire à Dieu. lève nous frère. C'est que Dieu a fait pour nous.